Ta sœur, écoutez-moi. Ce n'est pas contre un monstre qu'on se dresse, mais contre l'histoire. L'arsenal de la dernière bataille s'y trouve encore. Ils connaissaient les enjeux et se sont bien battus. Mais ils ont finalement été vaincus. C'est l'armée de la Commission, elle est arrivée. Nous allons gagner du temps pour s'échapper. Une minute, c'est pas vrai.